bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre du Monde des Langues. Salut à tous Et donc aujourd'hui, nous allons voir euh, comment passer au niveau intermédiaire, donc niveau intermédiaire B1, B2 pour euh, apprendre une langue, pour pouvoir être à l'aise et parler euh, avec un locuteur natif. On se retrouve juste après ça. Jingle. Alors juste avant que Pierre nous donne ses meilleurs conseils pour passer au niveau supérieur, au niveau intermédiaire euh, dans une langue, eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour récupérer votre formation gratuite. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer en euh, trois conseils, quels sont tes trois meilleurs conseils pour passer au niveau intermédiaire dans une langue D'accord, alors je pense que les, les trois conseils vont être un peu liés euh, par une, une thématique commune. Alors, ce qui est important, et euh, ce qui à mon avis va bloquer pas mal de gens qui, euh, qui stagnent à un niveau plutôt débutant, c'est de rester euh, de manière très fidèle, trop fidèle sur des ressources d'apprenants. Et euh, ce que je peux vous conseiller, ça va être de sortir justement de ce carcan d'apprenant, parce que la méthode c'est très bien, les applis c'est très bien. Si vous utilisez des applis pour le vocabulaire, des petites appuis d'exercice comme Duolingo, il n'y a pas de souci, c'est très bien pour s'y mettre. Une méthode de langue type Assimil, Michel Thomas, Pimpsler, c'est très bien. Maintenant, il va falloir passer au-delà. Parce que bien souvent, ce, que, ce qui va se passer, c'est que si on ne pratique pas avec ce qu'on appelle des ressources authentiques, et ben on reste bloqué. Une ressource authentique, c'est quoi C'est un terme utilisé dans la pédagogie pour différencier les euh, ressources pédagogiques par exemple, un, un exercice de grammaire, un podcast euh, dans une, une méthode ou quelque chose comme ça. Et euh, ce qu'on appelle les ressources authentiques, ce sont euh, les productions par et pour des locuteurs natifs. Donc ça peut être n'importe quoi de la télé, euh, je ne sais pas si vous regardez euh, Arte en allemand. Euh, après bon, ils ont des choses pédagogiques, donc c'est peut-être pas la meilleure, euh, le, le, la, la meilleure chose, mais bon, vous comprenez. Euh, sinon, ça peut être des chansons, ça peut être des livres, etc. Donc c'est tout ce qui est fait, non pas pour les apprenants, mais pour les gens. Euh, ouais. Du cru, c'est-à-dire, bah, si vous apprenez l'allemand, des ressources en allemand. Donc, ça va être, par exemple, euh, premier conseil, est eh bien aller vers ces ressources. Donc, ça peut être difficile d'accès parce que justement, c'est fait plutôt pour les locuteurs natifs. Donc, on attend d'eux qu'ils aient un niveau ouais. euh, bah, bilingue, euh, enfin un niveau euh, natif. Alors, commencez, par exemple, sur les, les livres. Allez plutôt chercher. Alors non pas les contes de fées parce que c'est une fausse bonne idée les contes de fées parce que souvent le vocabulaire est très euh, archaïque. Mmh. Allez plutôt mmh. euh, choisir des petits livres par exemple pour enfants avec des euh, qui, qui traitent d'un sujet. Ça c'est pas mal parce que vous avez tout de, de, un sujet euh, avec un vocabulaire simple et vous avez tout le vocabulaire à l'intérieur et comme ça bah, vous allez l'apprendre. Ou alors bah, choisir des, des podcasts simples. Euh, si vous choisissez des podcasts, ne prenez pas des choses de 20 minutes ou n'écoutez pas forcément la radio que vous aurez du mal à comprendre mais il reste des podcasts qui sont parfois pour apprenants mais plutôt intermédiaires et ça c'est intéressant parce qu'au lieu de vous faire un dialogue du style euh, « euh, Brian, Brian's in the kitchen » ou quelque chose comme ça ben vous aurez quelque chose qui va déjà par exemple intéresser des enfants ou alors même parfois il y a des nouvelles ah, J'avais vu, euh, c'était pour le chinois, des nouvelles pour les bah, pour les handicapés mentaux parce qu'il faut bien qu'ils puissent s'informer mm -hmm. et c'était pas inintéressant parce que ça s'adresse quand même par exemple euh, en l'occurrence à des, bah, des finlandais euh, dans, dans ce cas mais euh, avec euh, avec un vocabulaire simplifié donc aller vers les, les choses simples, pas trop se pousser mais commencer à y aller et c'est vrai que souvent il y a une sorte de plafond de verre c'est comme la première fois qu'on veut regarder une série sans les sous-titres mmh. ou lire un livre à chaque fois c'est dur mais le fait d'y aller même si c'est dur au début, ça fait que vous allez quand même commencer à vous dépatouiller. Ensuite, le deuxième conseil, si vous l'avez pas encore commencé, c'est d'aller parler avec des gens. Alors, c'est souvent présenté comme une sorte de solution miracle, mais en fait, c'est pas miracle, c'est juste que c'est la base. Parce que pourquoi dit-on que la seule manière d'apprendre une langue, c'est de vivre à l'étranger C'est ça avec quoi je suis pas d'accord. Mais c'est parce qu'une fois qu'on est à l'étranger, on parle avec des avec des vrais gens. On parle sur des situations du quotidien. On découvre la manière dont ils parlent et surtout ça, c'est Important pour pivoter, c'est que même si vous continuez à parler un peu comme un livre, vous-même c'est pas très grave, parce que vous avez le droit dans l'étranger, de toute façon vous n'attenez même pas la tête du pays, tous les gens qui vont vous parler en parlant vite, avec de l'argot, qui même parfois n'existe pas dans, de, dans, dans les méthodes, et parfois, le, le terme qu'on apprend dans la méthode, il n'est même pas vraiment utilisé. Enfin, mmh. je sais pas, il y a des mots en allemand comme, je, je sais pas, dormir en allemand, les gens vont facilement dire « pennen » ou des choses comme ça, ou « schlafen mmh. ». Et ça, c'est que des choses qu'on apprend en parlant avec les gens. Donc, on va découvrir tout leur type de langage et en plus, on va les imiter parce que l'être humain est fait comme ça, c'est que quand on parle avec des amis, on va finir par parler comme eux et euh, vous allez finir par imiter les gens avec qui vous parlez. Voilà, alors il me faudrait un troisième conseil. C'est euh, bah c'est ça en fait, c'est aussi ne pas rester trop sur votre méthode ou alors utiliser des tout. méthodes <rire> J'ai mal au bras, pardon Vas-y je t'en prie <rire> C'est pas grave ça sera dans le best-of Et euh, le troisième conseil ce serait, si vous utilisez encore des méthodes, il n'y a aucun problème mais C'est d'aller vers des choses plus avancées Parce que on en parlait avec Lauriane juste avant Le syndrome mmh. que je vois tout le temps, j'en parle super souvent sur ma chaîne, c'est la personne qui me dit ça fait trois mois que j'ai fini Duolingo, j'ai l'impression de stagner. Bah, <rire> J'allais rebondir là-dessus, voilà, justement. Eh, évidemment, enfin bon, je, je plaisante, c est, c est, je me moque des personnes, hein, mais c'est... Mm. Si vous restez sur une ressource pour débutants et que vous stagnez dessus, enfin vous restez dessus sans arrêt, bah, c'est évident que vous pouvez pas aller au-dessus. Il faut aller vers du vocabulaire plus avancé, des phrases plus naturelles, de la grammaire un peu plus... pas forcément plus compliquée, hein, parce qu'il y a pas besoin d'aller chercher les archaïsmes. Mais c'est... Euh, si vous prenez des ressources, allez vers des choses plus pour euh, apprenant, si vous voulez, mais par exemple, euh, euh, si vous avez terminé votre méthode à 6000, que vous avez fait les, les, les deux phases, là, c'est comment, phase passive, phase active, ouais. ou des choses comme ça, et bah, allez chercher la méthode perfectionnement, mais en fait, il faut pas s'imaginer que en restant sur des choses simples, en boucle, pendant super longtemps, même deux heures par jour, tout à coup, on va avoir un niveau mmh. intermédiaire, c'est, le niveau que vous attendrez correspond à la difficulté des ressources que Exactement. vous cherchez. Donc mmh. là j'extrapole, on ne va pas aller plus loin parce qu'il s'agit du niveau intermédiaire, mais par la suite si vous voulez attendre un niveau avancé, mmh. si vous faites que les choses du niveau intermédiaire, vous n'attendrez jamais un niveau avancé. Exactement. Il faut aller vers les choses du niveau avancé. Donc voilà, pour récapituler, c'est aller vers des ressources authentiques, c'est-à-dire commencer à, même si c'est dur un peu au début, aller vers des, des mmh. ressources qui sont faites pour les locuteurs natifs, Ensuite, si vous n'avez pas commencé, allez parler avec des gens, des vrais gens, parce qu'en plus c'est super sympa, vous allez vous faire des amis. Et c'est beaucoup plus motivant mmh. que de rester sur un bouquin. Parce clair. que le bouquin, on est motivé pendant une semaine, un mois, etc. Six mois si on a le feu sacré. Mais honnêtement, à part ça, il faut vraiment aimer euh, les livres. Il ouais, faut euh, avoir une vraie motivation en fait. Ça, et puis, ouais. Pour moi, c'est impossible de, la, de garder la motivation si on ne va pas vers des choses réelles. C'est-à-dire parler avec des vrais gens, exact. faire dans la langue ce qu'on aimerait faire et qu'on ne mmh. peut pas encore faire et euh, voilà. n'hésitez pas à aller chercher des ressources plus avancées, parfois même des ressources qui sont dans la langue par exemple si vous apprenez l'allemand et que vous avez besoin de faire des exercices en allemand, faites-les dans des livres entièrement en allemand, bah, comme ça mmh. euh, vous allez passer à l'étape supérieure plutôt que refaire sans arrêt les, les petits livres que vous trouvez à la FNAC, qui peuvent être très bien dans un premier temps, mais qui vont être trop euh, trop bébés par la suite. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions Ah bah écoute, très bien, donc trois conseils, les, euh... mais aussi ce que je voulais, ouais, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est ce que tu disais, ce qui est très important, c'est de se challenger, mmh. c'est d'aller au-delà, parce que si vous restez dans votre zone de confort, j'ai quelques problèmes de cadrage, mais euh, c'est normal. C'est pas grave, <rire> j'ai mal au bras, euh, mais oui, c'est très important, c'est de se challenger dans la langue parce que quand on reste dans sa zone de confort, c'est là où en fait où on stagne et souvent c'est là où on vient nous, nous demander à toi sur ta chaîne le monde des langues ou moi sur le marathon des langues où mais je comprends pas, je stagne, j'arrive pas à progresser et en fait le souci souvent c'est qu'on reste bloqué dans cette zone de confort et on a du mal à remettre la machine en marche parce que non seulement euh, quand on débute c'est il y a une phase difficile, c'est ce que j'appelle la phase des vagues, si vous avez suivi des, des conférences, mais. Euh, euh il faut relancer la même chose quand on est au niveau intermédiaire et en fait, c'est ça qui est difficile de ressortir encore de la zone de confort et une troisième fois quand vous passerez au niveau avancé. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est encore refaire l'effort parce que bah voilà, une langue, hein, ça demande quand même du travail et de l'effort et des efforts, c'est ce euh, c'est pas magique. On a beau parler de solutions rapides, que ce soit trois mois ou six mois, bon ça c'est le thème d'une autre vidéo parce qu'on a des avis différents en plus sur le sujet, mais euh, le truc, c'est que euh, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire Parler de, de se challenger. Oui, de se challenger, tout à fait. Et et j'ai toujours perdu le fil. Mais, du coup, <rire> je vais rebondir. Et -y. Il, y a, -y. il y a aussi, une, euh, je sais pas, tu connais la théorie du flow Alors c'est c'est un, un psychologue hongrois. Alors je sais plus comment il s'appelle en fait. Je pense que tu chercheras, je te l'enverrai. C'est euh, Mihail. Mihail. Oh, je, je, je suis désolé, je sais plus, il y a un nom hongrois et je parle pas hongrois, donc ça, ça m'échappe. Mm -hmm. Et en fait, il parle de ce qu'on appelle le flow, et le flow, c'est un peu l'état où, par exemple, vous êtes en train de travailler sur une langue, par, par exemple, et mm. vous êtes, euh, vous êtes dedans. Vous voyez ouais. tout le temps passer, personne peut vous déranger. Alors, si vous aimez, je sais pas, jouer au tennis, là, c'est que vous, vous y arrivez parfaitement, tout le monde extérieur euh, disparaît, c'est ce qu'on appelle le flow. Et une des caractéristiques du flow, c'est d'avoir des activités qui nous sont proposées, qui sont pas trop facile parce que sinon on est dans l'ennui ouais. et pas trop difficile parce que sinon on est dans la frustration ouais. donc en fait si vous si vous restez sur des choses trop faciles vous allez vous ennuyer et vous allez vous démotiver exact. et à l'inverse si vous prenez des choses trop compliquées ça vous frustrer, ça va vous donner envie d'abandonner et c'est vrai que c'est quand même la difficulté qu'on rencontre quand on passe à un niveau intermédiaire puis ouais. un niveau avancé puis un niveau quasiment natif et ben bah, on a du mal parce qu'on est sur des choses trop faciles on voit qu'on stagne on essaye d'aller vers des choses plus complexes et on voit que ça peut être trop dur, mais il faut y aller pas à pas, c'est-à-dire si vous voulez ouais. euh, écouter des podcasts compliqués, si le podcast d'un quart d'heure il est trop compliqué, bah, vous en prenez juste trois minutes, ouais. et puis trois minutes, etc. C'est bon et, ouais. Voilà, c'est voilà, la, la, la zone assez fine entre trop dur et trop facile, mais il faut, faut faut y aller parce que même si ça vous semble trop dur pour le moment, même si ça vous frustre un peu, dites-vous qu'à un moment vous allez trouver ça super simple et vous n'allez euh, pas regretter d'avoir franchi ce pas. Bah exactement, c'est un super conseil ça, d'ailleurs on n'en parle pas souvent, mais de, euh, de se challenger, pour euh, de trouver en fait cette phase entre deux, c'est ça en fait le plus difficile pour pouvoir avancer. Et ça, posez-vous la question tout le temps, est-ce que euh, ce que je suis en train de faire est trop facile, est-ce que je m'ennuie ou est-ce que c'est trop difficile, j'ai envie d'abandonner Et si c'est le cas, eh bien essayez de trouver cette zone où euh, vous serez un peu challengé, mais en même temps, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez avancer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les conseils de euh, Pierre du Monde des Langues. Alors, je suis désolée pour le cadrage. Cadrage, c'est pas terrible parce que je tiens le, le trépied du bout du bras. Ça tremble. Voilà, je me challenge. Là, je suis en plein dedans. Et, et donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette interview, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires juste en dessous, juste en dessous décidément. Et euh, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut.